Bonjour à toi cher spectateur. Les 5 diables de Léa C'est un film qui m'a fortement par le sujet tout simplement. Et aussi parce que Léa Misius, j'ai un passé un peu particulier avec elle, c'est-à-dire que son premier long-métrage, je devais le voir en salle et j'ai pas pu le voir parce que la séance s'est coupée au bout de 5 minutes et qu'ils n'ont jamais pu relancer le film parce qu'il y avait des inondations. Et du coup, j'ai jamais pu voir Ava qui avait pourtant l'air d'être un film assez impressionnant. Donc du coup, je me suis dit que c'était la bonne manière de me rattraper que de parler de Léa Misius ici, et de pouvoir enfin évoquer une cinéaste qui m'intrigue très fortement. Le résumé, pour faire simple, Vicky est une jeune fille qui passe ses vacances en compagnie de sa mère, Joanne, qu'elle aime plus que tout. Alors que la rentrée approche, la jeune fille voit Julia, la sœur de son père, revenir dans leur vie, elle qui ne la connaît pas, mais qui voit en elle une ennemie. Ce fut une sacrée expérience. Les 5 Diables est un film qui surfe sur beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de tableaux. C'est un moment de cinéma qui sonne d'abord comme un film de famille, avant de sonner comme un film qui s'oriente vers le fantastique, avant de se ramener vers une forme de thriller, pour finalement s'orienter vers le film quasi mystique. C'est un long métrage qui va dans beaucoup de directions, mais qui semble étonnamment à chaque fois quasiment maîtriser chacune de ces situations, donnant lieu à un à une œuvre qui réellement étonne. Étonne par la manière avec laquelle la cinéaste parvient à composer en fonction des personnages et à nous embarquer dans des moments de cinéma où on se pose tellement de questions qu'on se dit qu'à la fin c'est presque impossible de réussir à nous amener toutes les réponses. Et pourtant, elle y arrive. Démontrant bien que ça n'est pas parce qu'on s'éparpille et que l'on donne lieu à un moment de cinéma qui peut-être va dans beaucoup de directions, qu'à la fin on ne réussit pas à trouver un sens à tout ça. Mais réellement, je trouve que Les Misius a réussi à nous proposer une expérience de cinéma qui détonne par son originalité, par sa dimension, voilà, comme je disais, sociale, par sa dimension familiale, par sa dimension, tout simplement, par rapport au cinéma de genre. C'est tous ces aspects-là, en fait, qui font que, pour moi, Les Misius, bien au-delà de livrer un film qui est très intéressant à analyser et à méditer une fois qu'on sort de la salle, c'est un film qui traite de tellement de choses, qui parvient à à maîtriser des thématiques autour du passé et comme je l'évoquais autour de la famille, que du coup, on se laisse pleinement embarquer dans ce voyage et on se dit qu'à la fin, la résolution ne pourra être que satisfaisante lorsqu'on comprendra dans quelle direction vont ces personnages. Mêler les genres semble devenir un besoin pour de nombreux cinéastes, ne cherchant pas uniquement à créer un film sortant de l'ordinaire, mais cherchant à proposer aussi aux spectateurs une expérience sortant d'un classicisme souvent galvaudé et ne leur permettant pas d'explorer toutes les possibilités à leur portée. Léa revient avec une œuvre assez folle par sa dimension tragique et son exploration de la famille, pour un moment de cinéma qui sonne comme iconoclaste et surprenant, mais surtout pour un film sous tension et sous émotion qui fascine, et qui emporte avec beaucoup de justesse le regard du spectateur dans une aventure qui surprend et qui passionne. En termes d'écriture, le film est écrit par Léa et Paul Guillaume, qui avaient déjà bossé ensemble sur Ava. Euh, vraiment, ce qui m'a impressionné, c'est à quel point les deux scénaristes ont voulu clairement, dès le début nous poser un rapport très fort entre Vicky et joanne entre cette fille et cette mère. Et j'aime beaucoup les films justement où on a une très bonne construction autour d'un rapport familial qui soit quasi fusionnel. Parce que derrière, ça permet aux nombreuses thématiques qui vont s'entremêler au fur et à mesure que le récit va avancer, d'être rejointes constamment par ce fil rouge qui va être la relation mère-fille. Et c'est un lien qui est tellement fort, c'est un lien qui est tellement juste s'il est parfaitement composé et maîtrisé par les scénaristes, que même si derrière il va y avoir des maladresses, comme c'est un peu le cas sur ce récit, on va quand même pouvoir se rattacher à cet élément-là pour se dire c'est ça qui va driver l'ensemble de l'écriture. C'est ce qui fait que le scénario fonctionne. Parce qu'on va pas se mentir, ce que j'évoquais au début comme étant réellement quelque chose d'intéressant, une vraie proposition de cinéma avec ce mélange des différents genres et des différentes thématiques, on ne va pas se mentir, même si à la fin tout est résolu et tout est amené correctement, le film est un peu hasardeux. L'écriture a tendance à un peu se perdre. On va dire que si une thématique est emmenée, rapidement elle va disparaître au profit d'une autre thématique, et ainsi de suite. Et il va y avoir cette sensation en fait que le récit n'arrive pas à avancer pleinement dans une seule direction, mais qu'il s'éparpille un petit peu partout, et que du coup, en tant que spectateur, ben, on est là, on regarde ça de manière plus ou moins convaincue, mais on se dit pas que c'est parfaitement maîtrisé par les auteurs aux commandes. Et du coup on est un peu perdu. Ce que je trouve dommage, parce que réellement, encore une fois, je le répète, lorsque l'on arrive à la fin de l'écriture, les thématiques ont été résolues. Les personnages ont trouvé tout ce qu'ils avaient à trouver, ils ont résolu tout ce qu'ils avaient à résoudre, et ils ont réussi à atteindre l'objectif qui leur était imparti tout du long de l'écriture, mais voilà, il y a cette sensation au milieu qu'il y a un petit peu ce flou, et que ça aurait pu être un petit peu plus maîtrisé, et je pense que c'est notamment dû à un élément qui malheureusement plombe un petit peu le scénar, alors que... Je le répète, cette relation mère-fille est forte. Misus et Guillaume nous proposent une lecture surprenante d'un certain cinéma de genre, cherchant à jouer avant tout avec ses personnages, avant de placer ce qui pourrait être quelque chose de fantastique ou simplement de mystérieux, et donnant ainsi un peu plus de sens à l'ensemble de l'écriture. Le mystère est parfois tellement épais qu'il ne semble pas vouloir laisser de place aux différentes situations ou évolutions des personnages, notamment Vicky, qui sert un peu trop de fil rouge dramatique et pas assez de protagoniste principale, donnant la sensation que par moment, elle est juste mise de côté et qu'elle ne réussit pas à être l'héroïne que l'on attendrait d'elle, grossissant un peu trop les traits des différents personnages l'entourant. En termes de mise en scène, bah déjà Léa Misius, elle a un magnifique décor. Ce décor, il est fantastique. Il permet réellement une plongée à bras-le-corps, à la fois avec ses personnages, mais au-delà de ça, dans une espèce de microcosme dans lequel on a l'impression que les protagonistes ne peuvent pas sortir. Et je trouve ça assez fascinant parce que du coup, derrière, ce que j'ai pas forcément évoqué, c'est qu'il y a une thématique autour de l'idée d'évasion. Il faut partir. Il faut s'en aller de l'endroit où on est parce que si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Donc, forcément, le fait d'avoir un décor derrière qui donne la sensation que les personnages sont enfermés, coincés, calfeutrés, et eh bien ça renforce du coup cette thématique. Ça renforce ce côté hyper immersif dans le sens où on va se dire j'ai réellement la sensation que ces personnages sont coincés dans cet endroit. Et du coup, je trouve que Léa Misius joue beaucoup là-dessus et derrière, elle joue beaucoup sur un film d'ambiance. Clairement, Les 5 Diables, c'est un putain de film d'ambiance. C'est un film qui a réellement envie de nous construire des scènes où on va ressentir un poids dramatique, un poids presque tragique qui va amener beaucoup d'émotions et qui va faire en sorte que le spectateur va se plonger en fait dans ce qui se passe à l'écran. Ne va pas vouloir en sortir parce qu'il se dit ce qui se passe là, c'est extrêmement fort, c'est palpitant, c'est haletant, ça m'immerge complètement avec ces personnages, dans une forme de récit où du coup je me sens pleinement investi. C'est ça en fait qui donne de la force et qui permet à l'ensemble de tenir et d'avoir de la logique par rapport à tout ce que la cinéaste cherche à évoquer. Parce que comme je l'ai évoqué avant, il y a tellement de thématiques qu'au bout d'un moment, on ne peut pas toutes les amener parfaitement dans la même direction, même si à la fin, on parvient à les résoudre. Et clairement, en termes de scénographie, si on arrive à jouer avec cette ambiance, à jouer avec ce cadre, à jouer avec ce style de long-métrage, qui va réellement amener ce poids que j'évoquais, et bien si on arrive parfaitement à maîtriser cela, les petites maladresses que j'ai évoquées avant, ben, elles sont un petit peu corrigées. Et c'est exactement ce qui se passe là. Ces maladresses, elles sont clairement corrigées, et elles permettent du coup à l'ensemble du récit de sonner comme cohérent, de sonner comme entraînant. Et on n'a qu'une envie, c'est de se laisser embarquer par tout ça. Misius est une jeune auteure que l'on sent passionnée par l'envie profonde de nous emporter dans un torrent d'émotions qui galvanise ainsi ses récits et leur donne ainsi une portée tragique et épique qui fascine clairement les spectateurs et porte ainsi encore plus cette idée d'immersion et de ressenti. On se sent alors complètement avec les personnages que la jeune femme veut embarquer, et cela donne lieu à une œuvre ne cherchant pas uniquement à être forte dans son évolution dramatique, mais posant également une certaine clarté de composition des situations, permettant ainsi à l'ensemble de l'œuvre de sonner comme logique lorsque par moments elle peut un peu se perdre, comme évoqué avant. En termes de casting, celui-ci est vraiment bon. Euh, déjà, j'ai trouvé qu'Adelex Arcopoulos était fantastique, j'ai trouvé que Soila et Mati étaient vraiment magnifique, je l'ai trouvé superbe dans le rôle de Julia. Euh, derrière, on a Daphné Patakia, on a Patrick Bouchité, on a Mustapha Mbege qui sont vraiment très très bons. Je les ai trouvés vraiment excellents. Ils ont des personnages qui semblent très complexes, mais qui du coup semblent équilibrés les uns par rapport aux autres. Je trouve que on est sur l'exemple parfait du casting où chaque acteur parvient à contrebalancer un autre. Et c'est ça en fait qui fait que ça fonctionne. Et ça se ressent notamment dans cette jeune actrice principale, qui, je trouve, est renversante de folie, de justesse, et elle maîtrise parfaitement une jeune protagoniste qui, je trouve, est vraiment fascinante. Sally Drame est la véritable révélation d'un métrage où elle ressort comme la confirmation que Misius sait diriger les enfants, mais où surtout, elle donne une forme et une intensité énorme à ce film par sa posture. Au bout du compte, Les 5 Diables, c'est un film qui est vraiment puissant dans ce qu'il cherche à montrer. C'est pas un film parfait, loin de là. C'est un film qui est bourré de petites maladresses, notamment une propension à se perdre un petit peu dans le centre de son écriture et du coup à ne pas réussir à pleinement amener certaines thématiques ou certaines réflexions. Mais pour autant, c'est un film qui est extrêmement intense, extrêmement haletant. C'est un film qui est emporté par des acteurs qui, je trouve, sont excellents. C'est un film qui est très très très bien joué. Vraiment, je le redis, au-delà d'être excellent, ces acteurs jouent très très bien. C'est un film qui est hyper bien réalisé, qui est très intense. Donc rien que pour ça, les 5 Diables de Léa Misius, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y, c'est vraiment impressionnant, c'est une vraie proposition de cinéma, et c'est haletant du début à la fin. A plus